On parle actuellement beaucoup de prévention euh, parmi les professionnels, les responsables politiques, les administrations de santé. Pourtant, la prévention euh, demeure euh, un enfant pauvre de la politique de santé. En même temps, elle bénéficie dans le domaine de l'enfance euh, depuis de très nombreuses années d'une riche expérience en France avec la protection maternelle et infantile, mais aussi la santé scolaire, les modes d'accueil de la petite enfance ou l'expérience des accueils de parents-enfants. Alors, J'ai écrit ce livre pour réfléchir aux enjeux de la prévention en petite enfance, en me référant notamment aux acquis du dispositif de PMI. Il a bénéficié depuis 50 ans des apports de la pédiatrie sociale et de la pédiatrie du développement, de la psychologie périnatale et de la prime enfance, de l'anthropologie, de la santé publique. Et il s'est constitué comme une pratique spécifique qui s'adresse à tous les enfants et à leurs familles, qui prend en compte le développement de l'enfant de façon contextualisée et historicisée c'est une pratique pluridisciplinaire euh, qui s'intéresse euh, à la santé globale de l'enfant et au bien grandir de l'enfant. Alors je décris dans une première partie du livre euh, à partir euh, du contexte juridique et institutionnel quelles sont les pratiques des équipes de PMI dans euh, cette prévention développementale et psychologique et c'est bien euh, donc une prévention qui euh, s'inscrit dans euh, une, une conception de promotion de la santé mais l'histoire de la prévention n'a pas plus été un fleuve tranquille que celle de l'époque et euh, elle, est, euh, elle, elle a été soumise à des interrogations réitérées de la part des acteurs au fil de, euh, du temps euh, par exemple euh, quelle distinction euh, établir entre des attitudes d'anticipation et des postures de prédiction dans la mise en place des euh, politique de prévention euh, Quelle euh, articulation entre une approche universelle s'adressant à toutes les familles et des approches plus ciblées pour des familles en situation euh, sociale euh, plus difficile euh, quel gradient, euh, Dans quel gradient s'inscrit la prévention entre la promotion de la santé d'un côté et euh, la protection de l'enfance Quel est le poids des déterminations biologiques, euh, culturelles et sociales à prendre en compte donc, dans euh, cette réflexion autour des acquis et des écueils de la prévention en petite enfance, je cherche à dégager une philosophie pratique de la prévention, euh, euh, une philosophie euh, d'une prévention, prévention contextualisée, mais affranchie de l'emprise absolue des déterminismes, et une réflexion sur les points de passage que la prévention opère avec le droit la culture et une conception résolument humaniste de l'enfance. Alors, ces réflexions sur les écueils de la prévention, elles dessinent en creux les lignes d'une alter-prévention. Une alter-prévention alter en cela qu'elle consiste en une alternative au vieux schéma de la prévention biomédicale ou socio-comportementale et qu'elle invite à enrichir des approches, des soins préventifs et de l'accompagnement fondés sur l'altérité qui mêle le secours, c'est-à-dire éviter les dommages occasionnés dans la personne et le soutien, c'est-à-dire soutenir sa dignité et sa capacité à renouer la confiance. Et vous retrouverez les références des auteurs qui se réfèrent à ces notions dans l'ouvrage. Donc, cette, cette approche d'une alter-prévention elle est aux antipodes, de mon point de vue, de recommandations de bonnes pratiques pour la prévention en petite enfance, mais elle invite plutôt, à partir du canevas que je dessine là, à le compléter et l'enrichir pour chacun à partir de sa propre pratique, mais également à le critiquer et à le soumettre aux vertus démocratiques de la controverse. Donc il s'agit bien de tricoter euh, de la pensée euh, pour une prévention qui soit euh, sans cesse remise sur le métier.